Bonsoir, leader pacifique. Comment ça va Bonsoir Langry, bonsoir Philippe. Bienvenue, bienvenue à vous. Merci d'être là encore ce soir. Pour cet échange. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là le mercredi avec vous pour partager ce projet. Ça sera comme ça jusqu'à prochaines années. <rire> Parce que ce projet, c'est un projet terrible. C'est un projet terrible. C'est un projet magnifique. C'est un projet euh, qui, commence comme, euh, qui commence comme un jeu. Mais croyez-moi, croyez-moi, ce projet-ci, je sens une énergie derrière, je sens une volonté derrière, je sens une, un dynamisme derrière, je sens une soif, une soif derrière. Vous savez, euh, j'ai rencontré Ivan Santano euh, à Moscou. C'est quelqu'un de, de très déterminé, c'est quelqu'un de très engagé. J'aime toujours à dire que ce monsieur est dans une situation où, en fait, c'est comme s'il n'a pas le choix, il doit réussir ce projet. Il n'a pas de choix, il doit réussir ce projet-ci. C'est un, voilà, un rêve pour lui. En même temps, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que lorsque vous avez accompagné certains projets, pour lesquels vous avez à un moment donné vous-même délibérément décidé de quitter, pour vous concentrer sur un projet, vous avez juste une seule chose, une seule option, réussir ou réussir. Voilà. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, Ivan Santanov est devant une situation où il doit réussir ou réussir. Il n'a pas d'autres options que de réussir. Vous savez, lorsque vous devez choisir un projet, je ne vous apprends rien, je ne veux surtout pas me placer en donneur de leçons, mais lorsque vous choisissez un projet, lorsque vous accompagnez un projet, il y a quelque chose de... de il y a quelque chose d'important qui doit vous guider dans le choix de votre projet. Il s'agit de la personne, n'est-ce pas? Il s'agit de la personne, il s'agit du promoteur du projet, il s'agit de l'initiateur du projet. Et voyez-vous, l'une des choses qui, moi, personnellement, m'encourage. Me, l'une des choses qui m'encourage dans ce projet, l'une des choses qui me motive dans ce projet, l'une des choses qui me donne de la force chaque mercredi à 20h d'être là avec vous, c'est les moments où j'ai passé avec ce monsieur et j'ai compris que c'est un entrepreneur, c'est un investisseur, c'est un ingénieur, c'est un rêveur, c'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui, un peu comme vous, qui êtes là en ligne, vous vous dites « je dois réussir, je dois moi aussi écrire mon nom dans les belles pages de ma famille, de ma communauté, de ma ville, de mon pays, de l'humanité entière ». Et pour quelqu'un comme lui, il, a, il doit prouver qu'il est quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Il doit prouver qu'il est quelqu'un. Il doit prouver qu'il est compétent. Il doit prouver qu'il est capable. Il doit prouver qu'il n'a pas fait d'erreur en quittant tous ses autres projets qui avaient déjà réussi. Pour revenir, recommencer un projet. Il doit prouver qu'il n'a pas fait l'erreur de prendre cette décision. Chers frères et sœurs africains qui êtes en ligne, chers invités, chers participants à ce webinaire, je ne sais pas si vous pouvez comprendre cette énergie qu'il y a dans, derrière euh, ce projet. C'est juste, euh, pour moi, c'est l'élément qui me laisse croire que ce monsieur, quel que soit lambda, et je vais vous dire, avec moi ou sans moi, il va réussir ce projet. Avec moi ou sans moi, il va réussir ce projet. Avec nous ou sans nous, il va réussir ce projet. Avec vous ou sans vous, Ivan Saltanov va réussir ce projet. Donc, du coup, dans une telle situation, ne me demandez pas d'être en marche. J'ai envie d'être là. J'ai envie d'être au début de ce voyage, au début de cette expérience. J'ai envie d'être de ceux qui, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, lorsque la chose va réussir, il va tourner son visage et il va dire, Victor était avec moi, Philippe était avec moi, Langry était avec moi depuis le commencement, Akhenat était avec moi, Billy était avec moi, tout ce monde était avec moi. Et vous savez, euh, J'écoutais euh, un entrepreneur camerounais qui euh, euh, euh, euh, faisait une capsule sur l'entrepreneuriat, sur le financement participatif, le financement des projets, et il disait, lorsque Mark Zuckerberg lançait Facebook, il était un étudiant. Il n'avait pas d'argent. Il était un étudiant, il n'avait pas d'argent. La seule chose, c'était son rêve de réussir quelque chose, de réaliser quelque chose, de mettre quelque chose qui va faire bouger le monde. C'était la seule chose qu'il avait, une idée, un projet. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien d'autre. Il a fait confiance ou alors il a appelé des gens autour de lui. Quelques personnes ont répondu présentes. Et l'histoire aujourd'hui raconte que ces personnes, c'est des milliardaires, c'est des millionnaires. Aujourd'hui, on a envie d'envier Max Zuckerberg. Aujourd'hui, on a envie d'envier ces personnes qui étaient avec lui, qui sont restées avec lui aujourd'hui, qui sont multimillionnaires. On a envie tous de les envier. Mais des fois, je reste, je me dis, Victor, si tu, étais à, si tu étais à cette époque où Max Zuckerberg lançait ce projet, est-ce que tu l'aurais suivi, suivi? Un jeune étudiant, brillant, c'est vrai, un peu fou dans sa tête, c'est vrai, mais est-ce que tu l'aurais cru? Est-ce que tu l'aurais suivi? Dans ma tête, du reste, je me dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, oui, peut-être, non. Mais... Et là, je me dis, je regarde Yvan, je regarde son parcours, je regarde euh, sa vision, son projet… Je regarde l'homme en lui-même parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. J'ai passé des jours, trois, quatre jours avec lui. On passait toute la journée ensemble, du matin jusqu'au soir. On marchait, on se baladait, on échangeait. On a mangé ensemble le matin. On a mangé à midi, on a mangé le soir. On a mangé un peu de tout. Bref, avec son épouse et tout. En fait, je vous dis ça pour dire que j'ai partagé des moments d'intimité avec lui. Je pense que c'est l'une des rares personnes avec qui je passe autant de temps dans l'intimité. J'ai vu sa femme, il, il a connu ma femme, on a échangé, donc nos épouses se connaissent et chaque fois que je cause avec son épouse, elle me dit toujours, « salue moi, ton épouse de, euh, pour moi. » Je vous dis ça pour que vous compreniez qu'il y a eu de, un, un moment où j'ai regardé, j'ai lu dans la face de ce monsieur une, une émotion forte de quelqu'un qui a envie de réussir, de quelqu'un qui a envie de, de, de, de marquer le monde, de quelqu'un qui lui aussi a envie de créer une grande entreprise. Vous savez, c'est mon rêve aussi, hein, moi, de créer une grande entreprise. Donc, je vais dire, voilà, cette grande entreprise, c'est mon entreprise. Au Cameroun où je suis ici, j'ai essayé de créer des entreprises. Certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché, mais je ne désespère pas. Je continue de travailler, je continue d'essayer, je continue parce que je sais que la réussite, c'est au bout des échecs. Et pour, pour arriver au niveau des échecs, il faut prendre des risques. Et c'est donc là où aujourd'hui, je sais que c'est un risque de suivre ce projet très cher. C'est un risque. Aujourd'hui, ce n'est que du papier. Aujourd'hui, ce n'est que euh, des idées. Aujourd'hui, ce n'est que des promesses. Mais voyez-vous je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que oui, c'est des papiers, c'est des promesses, mais j'ai envie d'oser, de, de prendre le risque. Parce que tous les grands qui ont réussi, tous les grands leaders qui ont réussi dans le monde vous disent « Prenez le risque. » Oui, ça va être dur, c'est un risque, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais au moins, il faut que vous ayez la fierté d'avoir essayé. « Ça n'a pas marché. » Plutôt que d'avoir le regret de n'avoir pas essayé. Très cher, cette introduction de ce soir, ce n'est pas comme ça que je fais d'habitude les introductions de mes webinaires, mais il y a des fois où il faut faire la chose différemment. Et j'ai envie de vous dire, je ne sais pas la raison qui vous a motivé à vous connecter ce soir. Je ne sais pas. Allô, Joël est là encore ce soir. Bonsoir, Joël. Je ne sais pas quelle est la raison, pourquoi vous vous êtes connecté. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a obligé à vous connecter Ou alors, c'est parce que vous sentez quelque chose dans votre cœur qui vous dit, peut-être que ce projet, peut-être que ce projet, je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose qui vous a motivé à vous dire, peut-être que ce projet peut réussir. De toutes les façons, j'ai envie de vous dire, moi, je crois, je crois que ce projet va réussir. Ça ne va pas réussir demain, là, dans un mois ou dans deux mois ou dans cinq mois ou dans un an. Mais je suis convaincu que d'ici peut-être deux ans, trois ans, ça va réussir. Vous savez, je sais, je peux prendre le risque de le dire, mais ce n'est pas correct de le dire. Mais vous et moi, nous sommes, beaucoup d'entre vous et moi, nous sommes dans un projet où iva, que Ivan Satanov va construire. Je ne veux pas citer le nom. Vous savez quel est le nom de ce projet c'est Ivan Satanov qui a construit ce projet. Il est parti pour créer son propre projet. Mais nous autres, nous étions là au début avec Ivan Satanov dans ce projet. Il y a de cela aujourd'hui, je quatre ans. C'était du papier. Aujourd'hui, ce projet est mûr. Aujourd'hui, ce projet est mature. Aujourd'hui, ce projet est. Il y a, plus, il y a presque plus de risques. Mais je vous assure, il y a de cela quatre ans, c'était un risque. Il y a de cela quatre ans c'était du papier c'était le rêve c'était à dire que mettre de l'argent dedans c'était un rêve c'était on devait quelqu'un pourrait me prendre de fou mais quand je vois comment quatre ans plus tard et ce qui est terrible c'est que quatre ans et le temps est si vite passé que je me dis wow quatre ans sont passés comme ça je ne me suis même pas rendu compte pourtant c'est hier c'est hier que j'ai commencé j'avais commencé ce projet mais aujourd'hui quatre ans se sont déjà écoulés et je vois comment ce projet, le bâtiment est déjà levé. Je suis allé à la Moscou voir. On parle déjà et d'ici quelques mois, ce projet va passer dans sa phase de business. Je me dis waouh! Des fois, on a l'impression que un an, deux ans, trois ans, c'est long. Mais à peine on a commencé que deux ans, un an sont passés, deux ans sont passés, trois ans sont passés, quatre ans sont passés. Très cher. Il y a certainement quelque chose qui vous a motivé. J'ai envie de vous dire, écoutez cette chose qui vous a motivé. Si ça ne marche pas, au moins on aura eu la fierté. On n'aura pas le regret de n'avoir pas osé. On aura osé. On ne sera pas les premiers qui, qui ont échoué. Beaucoup de gens avant nous ont osé plein de choses. Ils ont échoué, mais ils ont continué à oser. Ils ont fini par réussir. En, en, même s'il fallait que ça échoue, on aura au moins tiré des leçons. On, va au moins, on aura une histoire à raconter. Donc c'est pour ça que tous les mercredis à 20h, je peux vous rassurer que par la grâce de Dieu, je serai là pour soutenir Ivan Saltanov à travers ce projet. Je serai là pour expliquer ce projet. Je serai là pour encourager les gens. Je serai là. Moi, je ne vais pas me démotiver. Même si c'est dur, comment? Même si c'est, je serai là. Parce que ce projet a besoin de soutien. Ce projet a besoin de partenaires. Ce projet a besoin des gens qui vont l'aider à se développer. Parce que Ivan Saltanov seul ne va pas réussir. Allô Joël, Ivan Saltanov seul ne peut pas réussir ce projet. Il a besoin de toi. Langry, tu es là tous les mercredis. Langry est fidèle. Tous les mercredis, il est là. À ans, il est toujours le premier, les premières personnes à se connecter. L'angri, tu as compris, Ivan Saltanov veut réaliser quelque chose de grand. C'est un risque lui-même parce que rien ne garantit qu'il va réussir. Il a misé tout. Il a misé ses revenus. Il a misé sa vie. Il a tout misé. Quand je pose avec sa femme, sa femme me dit, mon mari a tout mis dans ce business. Donc, quand quelqu'un prend ce risque, c'est un risque, mais c'est parce qu'il y croit. C'est parce qu'il pense qu'il va réussir. Et moi, j'ai envie de prendre le pari. J'ai envie de l'accompagner. Donc, leader pacifique, tu es libre de croire ou de ne pas croire. Mais je sais que si tu es là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te demande de croire. Croyons, osons, accompagnons ce projet. D'ici deux ans, d'ici trois ans, quatre ans, cinq ans, on aura une histoire à raconter. On se raconte, on va dire « wow, leader, on avait osé ». À ce moment-là, il y aura des gens. La salle-ci sera à 100 membres, 200 membres. Ne vous inquiétez pas, d'ici un an, deux ans, trois ans, la salle sera pleine. Il y aura 100 membres, 200 membres. Puis, on va se souvenir que quand on commençait, il n'y avait que deux personnes. Il n'y avait que trois personnes, il n'y avait que cinq personnes, il n'y avait que huit personnes. Donc, très cher, euh, pardonnez-moi d'avoir fait cette entrée de la sorte, mais c'est que voilà, des fois, j'aime me laisser conduire par mon esprit J'aime me laisser conduire par mon esprit pour pouvoir euh, euh, très souvent euh, commencer le webinaire de ce soir. Ce soir, une fois de plus, une fois, ça ne sera jamais de gros. C'est mon travail de vous présenter. Donc, souffrez que je vous présente encore ce soir. Peut-être que certains d'entre vous sont là pour la première fois. D'autres le sont peut-être déjà habitués. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de nous mettre ensemble avec Ivan Saltanov pour créer un capteur de glycémie. Le diabète est un, est un fléau très cher. Le diabète est une maladie qui tue les gens. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a déjà perdu un membre de sa famille à cause du diabète? Est-ce qu'il y a quelqu'un fa... parmi vous, s'il y a quelqu'un, pardon, qui l'écrit dans le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà perdu un membre de sa famille à cause du diabète? Un membre dans le quartier à cause du diabète? sinon, nous autres, on en a déjà perdu. C'est pour ça que lorsqu'on voit une solution qui est en train de vouloir se mettre pour aider l'humanité, pour aider nos familles, pour nous aider nous-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes jeunes. On n'est peut-être pas diabétiques, vous et moi, mais nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Peut-être qu'il y a un parmi nous ici actuellement qui, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, peut-être, que je ne le souhaite pas, peut-être que sera diabétique. Et c'est cette solution qui va l'aider. Peut-être que c'est cette solution qui va nous empêcher de devenir diabétique parce que ces capteurs de glycémie que vous voyez, que Yvan euh, vous voulait mettre sur pied, ont pour rôle de mesurer le niveau de sucre dans le sang et de pouvoir nous alerter de ce que, faites attention, le sucre est en train de monter ou alors le sucre est en train de diminuer. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est bien portant, qui utilise cet appareil, peut dire qu'il sera difficile qu'il tombe sous le diabète. Pourquoi Parce que l'appareil est là pour lui, pour lui signaler à tout moment à quel niveau se trouve sa glycémie. Donc vous comprenez, très chers participants, que vous qui êtes là... Vous avez intérêt, c'est-à-dire que ne fût-ce que même pour chacun, c'est-à-dire que, OK, tu ne penses pas à ta famille, tu ne penses pas à tes enfants, tu ne penses pas à tes parents, tu ne penses pas à tes frères et soeurs, tu ne penses pas à tes voisins, tu penses à toi seul. Dis-toi que demain après demain, cet appareil peut t'aider à ne pas tomber dans le diabète. Demain après demain, cet appareil, si, tu, si par hasard tu deviens diabétique, va t'aider à, à contrôler ton, ton, ton taux de sucre et de ne pas te retrouver en train de mourir fatalement. Voilà de quoi il s'agit. Voilà sur quoi Ivan Saltanov nous engage. Ils veulent qu'ensemble, on puisse se mettre ensemble, on puisse travailler ensemble, on puisse se mobiliser. Il sait ce qu'il faut faire. Il a besoin de nos énergies, même nos énergies financières pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, très cher, il est vrai, actuellement, sur le marché, il existe des appareils de surveillance de glycémie. Mais le problème, c'est que ces appareils-là, c'est des appareils de surveillance périodique. Ça ne suivait pas de manière continue, de manière permanente, la glycémie. Ça, ça suivait, ça contrôle juste de manière, de temps en temps. Ça veut dire que tu peux contrôler ta glycémie aujourd'hui et peut-être tu recontrôles, je ne sais pas moi, demain ou dans 14 jours ou dans un mois. La question c'est, entre le matin et midi où tu contrôles, entre ces quatre heures-là, quelque chose de fatal peut arriver. Entre aujourd'hui et demain où tu vas contrôler de nouveau, quelque chose de fatal peut arriver. Entre aujourd'hui et dans 5 jours, dans 10 jours, dans 14 jours, le gramme du diabète peut arriver. Donc, il vaut mieux ce diabète, ce sucre-là, qui est un fléau dans notre alimentation. Je vous, je vous pose la question, depuis ce matin, est -ce, quelle est la quantité de sucre que vous avez consommé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a consommé du jus, de, du jus, une boisson gazeuse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé du, du riz, du spaghetti, du pain, de la bouillie, des beignets? Vous avez mangé du sucre. Et est-ce que vous savez que le corps humain chaque jour n'a besoin que d'un seul morceau de sucre, d'un seul Mais regardez, une bouteille de jus, c'est 14 morceaux de sucre. S'il y a, a quelqu'un parmi vous qui a bu une seule bouteille de jus aujourd'hui, de jus, de boisson gazeuse, qu'il sache qu'il a bu 14 morceaux de sucre, c'est-à-dire 15 morceaux au-dessus de la normale. Imaginez que vous faites ça une fois tous les jours, tous les jours, ou une fois par semaine, ou une fois tous les deux semaines. Pendant ce temps, il y a la nourriture que vous mangez, les, les frites de planter, les chips, les ceci et cela, tout ce que vous grignotez, c'est du sucre. Ne vous inquiétez pas. À un moment donné, le corps va vous renvoyer ça. Donc, vous comprenez pourquoi il est important de soutenir ce projet très cher. C'est notre vie qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement du projet de Ivan. Ne voyons pas ça comme le projet de Ivan. Voyons ça comme une solution pour notre santé, une solution pour notre vie, une solution pour notre futur, une solution pour notre lendemain. Voyons ça comme ça. Parce qu'on a un frère et une frère, un frère et une soeur qui demain peuvent, ça peut aider. On a nos parents que ça peut aider dans un an, dans un an, quand les premiers prototypes seront commercialisables, ça peut aider un de nos parents, ça peut aider un de nos amis, ça peut aider notre épouse ou notre époux, ça peut aider un de nos enfants, ça peut aider quelqu'un autour de nous. Très cher, mobilisons-nous parce que Ivan Satanov veut rentrer dans ce marché. Ce marché est gigantesque. C'est un marché de plusieurs millions de dollars. Qu'est-ce que j'ai dit? De plusieurs milliards de dollars. Non, je ne, je ne calcule pas bien. De plusieurs billions de dollars. Et croyez-moi, le marché est demandeur. Les entreprises aujourd'hui qui sont en train de vendre cette solution ne couvrent même pas 10% de la demande mondiale. Écoutez, il y a environ plus près d'un milliard de clients potentiels qui attendent cette solution. Donc, c'est pour vous dire que c'est une niche commerciale bien réfléchie, bien pensée. C'est un produit qui ne va pas chercher ses clients. Les clients existent déjà. Ce produit ne va pas chercher les clients très chers. Hein, Philippe, ce produit-ci ne va pas chercher les clients, Philippe. Les clients attendent ce produit. Allô, Joël « Ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans nos webinaires, mais tu es un fidèle. De temps en temps, tu es très, très souvent là. Je veux te dire, alors que toi-même, tu le sais, on en a parlé dans un de nos derniers webinaires. » Ce produit-ci ne va pas chercher des clients. Les clients sont partout dans le monde, pas seulement en Russie. Vous savez, Ivan Saltanov m'avait dit que, quand je l'avais vu à Moscou, il m'avait dit à Moscou seulement, il a le marché qu'il faut pour pouvoir vendre énormément de ses produits et gagner beaucoup d'argent pour tous les investisseurs. Mais je lui ai dit, Ivan, il n'y a pas que à Moscou. Au Cameroun, il y, a il y a un potentiel, il y a un marché. Je sais qu'au Togo, il y a un marché. Je sais qu'au Bénin, il y a un marché. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a un marché. Je sais qu'au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, partout en Afrique, il y a un marché. Ça veut dire que c'est un produit qui va se vendre. Surtout que Ivan Saltanov a l'intention de vendre ça trois fois moins cher que ce que fait la concurrence. Trois fois moins cher. Écoutez. Un capteur aujourd'hui coûte environ 80 dollars. Ivan Saltanov prévoit vendre son capteur aux alentours de 14 à 15 dollars. Est-ce que vous vous imaginez? C'est pour dire que non seulement notre capteur fait, fait, est un capteur qui permet de, de faire une surveillance permanente, donc premier avantage par rapport à la concurrence, deuxième avantage c'est que nos capteurs seront moins chers, nos capteurs seront high tech Ivan Santanov est actuellement en train de travailler avec un, le département de l'une des universités les plus respectées, les plus réputées en Russie. Cette université-là est en train de mettre avec ses chercheurs 50 années de la recherche dans cet équipement-là. Cher, vous n'avez pas dit, je ne sais pas si vous comprenez même ce qui a en train de se passer. Vous savez aujourd'hui que la Russie est en train de mener un combat pour, contre le reste du monde, contre l'OTAN. Pour s'imposer comme une puissance à plus d'un titre, pas seulement une puissance militaire, mais une puissance économique, une puissance financière et aussi une puissance technologique. Donc cet équipement-ci est une, est une opportunité pour les Russes et pour un Russe comme Ivan Satanov, pour dire au reste du monde que, à l'OTAN, à l'Europe que la Russie a des ingénieurs, a des idées de génie, des idées qui peuvent changer le monde. Très cher, vous ne pouvez pas ne pas rejoindre ce projet. Oui, il est risqué, je sais, il y a du risque. Mais est-ce qu'on va réussir nos vies sans prendre de risque? Hein, Langri? Est-ce qu'on va réussir nos vies sans prendre de risque? Rodrigue Béa, bon, bien, bon, bonsoir, bienvenue. Est-ce qu'on va réussir nos vies? Est-ce qu'on va réussir les affaires? Est-ce qu'on va réussir les business si on ne prend pas de risque? Moi, j'ai envie de prendre le risque dans ce projet. En tout cas, j'ai déjà pris le risque. Et je vous dis, tous les mercredis, je serai là. Même si c'est avec un seul d'entre vous, je serai là. Je vais accompagner Ivan Saltanov jusqu'au bout de ce projet. Et je serai là dans deux ans, trois ans, cinq ans pour dire, on a cru, on a réussi, on a construit notre centre d'ingénierie. Et est-ce que vous savez est-ce que vous savez que le centre d'ingénierie qui va être développé, ça ne sera pas seulement pour les capteurs de glycémie? Oh my God! Ça ne sera pas seulement pour les capteurs de glycémie. C'est un centre d'ingénierie où on va développer beaucoup d'autres équipements médicaux. Et c'est ça le génie du club. Ce ne sera pas seulement les capteurs. Il y aura... Euh, euh, euh, euh, des appareils peut-être pour, pour le cerveau, des appareils pour le cœur, des appareils pour le rein, des appareils pour la prostate, des appareils pour énormément d'appareils. Donc, le capteur n'est que le premier projet de ce centre d'ingénierie. Sachant que pendant que le centre d'ingénierie sera basé à Moscou, il y aura dans les pays, il y aura dans les pays, les usines, les unités de production de ces différents appareils qui seront conçus là-bas. Est-ce que vous vous imaginez? Moi, je suis en train de, me, de travailler pour me positionner comme un potentiel redistributeur ici au Cameroun de cet appareil-là. Parce que je sais que ça va marcher. Je sais que ça va se vendre. Donc, vous comprenez que ce, ce projet, une, ce sera un centre d'ingénierie de, plus, de plusieurs ingénieries. De plusieurs ingénieries. Et ce premier projet de capteur glycémique est juste un projet révolutionnaire qui va vraiment placer la Russie encore à un autre niveau dans le monde, mais qui va surtout à vous et moi nous donner une possibilité de dire, voilà, nous avons, nous sommes propriétaires de telle et telle entreprise en Russie, nous avons des dividendes, nous gagnons des bénéfices, c'est notre entreprise. On sera fiers de temps en temps et de dire Ok, je prends un billet d'avion, je m'en vais à Moscou, je m'en vais voir euh, mon entreprise, je m'en vais voir Ivan Santanov. Cher, tout c'est pour vous dire osons rêver, osons, essayons de rêver, parce que c'est dans le rêve qu'on a le courage de prendre le risque. Je vous dis tout ça pour essayer de vous faire rêver, pas pour vous dire qu'il n'y a pas de risque. Vous voyez que je ne fais que dire qu'il y a un risque. Mais en même temps, je dis le risque ne doit pas nous empêcher de rêver et doser. Et doser. Voilà à quoi cet appareil va apparaître. Ce sera un petit appareil. Je, que tel que je l'ai mis là, vous, personne ne le verra. Ce sera dans mon avis, personne ne le verra. Mais je serai en train de communiquer avec lui sur mon téléphone. En temps réel, il me renvoie des informations. C'est un tout petit appareil, il ne sera pas gênant, mais un tout petit appareil qui va me préserver de la santé. Et je peux vous dire, cette petit appareil-là, vous serez choqué des développements qui vont faire autour, qui vont, qu vont être faits autour. Moi, je connais Ivan Satanov, c'est quelqu'un de super intelligent, de très visionnaire. Et il est en train de, de travailler avec des chercheurs chevronnés en Russie. Ne soyez pas surpris que demain après-demain, cet appareil, qui n'est qu'un simple capteur de glycémie, soit un appareil qui vous renseigne sur votre cœur. Soit un appareil qui vous renseigne sur l'état de vos croissants, soit un appareil qui vous renseigne sur… Imaginez un peu, imaginez un seul instant. Ça va jusqu'à un creux. J'imagine, ce n'est pas ce qu'il a dit, s'il vous plaît. Je ne... Ce n'est pas Ivan qui le dit. Ce n'est pas ce qu'il est. Moi, j'essaie d'imaginer, j'essaie de, de, de me dire, mais c'est quoi les perspectives avec ce projet? Parce que c'est lorsque vous voyez un projet qui a des perspectives d'évolution, de transformation, que vous comprenez que c'est un projet qui peut avoir un plan A, un plan B, un plan C qui lui permet à tout prix et à tous les prix de réussir. Donc, je voudrais vraiment vous dire, très cher, vous qui êtes là ce soir, il y a matière à s'intéresser à ce projet et à prendre position franchement dès le départ. Moi, je suis fier d'être investisseur dans ce projet, mais je suis doublement fier d'être partenaire, d'être le partenaire national du Cameroun dans ce projet d'être l'un des rats africains membres du conseil d'administration. Très cher, travaillons, mobilisons-nous parce qu'il y a près de 10 milliards de parts qui sont disponibles pour vous et moi, pour les actionnaires, les investisseurs que nous, que nous sommes et tout ce que nous avons à faire dans ce projet, apportons nos fonds, apportons nos petits revenus oui, nos revenus, nous les avons gagnés difficilement. Mais vous savez, vous et moi, que en tant que jeunes, nous devons penser à investissement pour pouvoir fructifier et sécuriser nos, nos revenus. Donc, il y a des parts à acheter. Et ces parts, nous permettront de devenir membres, de devenir actionnaires dans ce projet, de devenir copropriétaires dans ce projet. Il y a des étapes, c'est un projet qui va se déployer sur plusieurs années, sur plusieurs étapes. Là, actuellement, nous sommes passés à l'étape 4. Nous sommes toujours dans le stade du précide, du, du pré Mais nous sommes déjà à l'étape 4. Il reste trois étapes dans cette première phase. Et cette étape est une étape salutaire parce que c'est une étape où les parts sont très moins chères. Et c'est maintenant qu'il faut prendre les parts d'investissement dans ce projet très cher. C'est maintenant qu'il faut prendre les parts d'investissement dans ce projet. Vous savez, Warren Buffett dit toujours que intéressez-vous à un projet lorsque ça ne... Lorsqu on n'entend pas encore parler. Parce que lorsque tout le monde entend, lorsque vous entendez dire que tout le monde en parler, c'est trop tard. C'est maintenant, pendant que les gens n'entendent pas encore parler, qu'il faut prendre position dans ce projet. Parce que ça va aller vite. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter des parts à 0,01 dollar, zéros après la virgule. Est-ce que vous vous rendez compte très cher? L'objectif de capitalisation boursière, c'est-à-dire dans les 5 ans, dans les 7 ans, dans les, voilà, d'ici 2030, l'objectif de capitalisation boursière, c'est 1 Imaginez aujourd'hui, vous achetez une action comme celle-ci. À 0,01 dollar Et que dans 5 ans, dans 10 ans même, vous revendez à 1 dollar. Croyez-moi, dans 10 ans, vous et moi, nous serons tous en vie. Nous serons tous en vie. Ne soyons pas les Africains qui sont toujours en train de si je meurs demain, si je meurs, comme si la mort nous attend. Confessons la vie, confessons, déclarons de nos bouches que nous sommes en vie, nous serons en vie. Dans 10 ans, nous serons là. OK, mais si vous n'êtes plus là, vos enfants seront là, vos petits-enfants seront là, ils vont jouir de ça. Et ils vous seront entièrement reconnaissants parce que vous les avez mis dans un projet qui va leur permettre d'être heureux. Imaginez une action à 0,1$ aujourd'hui pour 1$ dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, j'ai envie d'y croire. Moi, j'y crois. Moi, je veux travailler dessus. Je travaille dessus. Je rêve et je sais que ça va se réaliser. Je sais que ça va se réaliser. C'est pour ça que j'y suis. Et l'entreprise Ivan Saltanov dit, sa vision c'est de reverser 50% des revenus à ses actionnaires. 50%. Sachant qu'on est dans un marché qui grandit de près de 30% chaque année, c'est juste énorme. vous n'avez pas l'idée. Sauf que c'est énorme pour ceux qui auront rapidement, dès les premières étapes, cumulé le maximum de parts d'investissement qu'ils peuvent. Je m'a dit que dans ce projet. Si vous n'avez rien, ayez au moins 5 millions de parts. Ayez au moins 10 millions de parts. C'est possible maintenant, pendant que les parts sont moins chères, de vous sacrifier. C'est un sacrifice, je sais. C'est un sacrifice, c'est difficile. Mais pensez à vos académies, à vos, vos retraites, Pensez à vos enfants, pensez à votre famille dans 5 ans, 10 ans et prenez le risque de le faire. Prenez le risque de le faire. Prenez le risque de bosser sur ce projet. Prenez le risque d'investir sur ce projet. C'est un risque, oui, je sais, c'est un risque. Mais prenons le risque. Osons prendre le risque. Soyons des investisseurs maintenant parce que Ivan Satanov a besoin d'investisseurs. Il a besoin d'investisseurs que vous êtes. Allô Joël, apportons nos fonds à Ivan Satanov pour qu'il réussisse ce projet. Billy apportons nos fonds à Ivan Saltanov pour qu'il réussisse ce projet. Langry, Rodrigue, à vous tous qui êtes là ce soir, Philippe, mobilisons-nous, apportons nos fonds à ce projet et donnons la possibilité à Ivan de pouvoir réaliser son rêve. Non, nos rêves, Oui, nos rêves à tous. Parce qu'il a un rêve, mais nous aussi, on a un rêve. C'est de voir cette entreprise exploser comme toutes les grandes entreprises dans le monde et nous reverser des dividendes. Nous reverser de gros dividendes donner la possibilité de, de vendre aussi nos parts à des sommes stratosphériques et de gagner beaucoup d'argent. Moi j'y crois et je sais que ça va se réaliser. Donc très cher, si vous êtes là pour la première fois, rejoignez ce projet avec toutes les informations que je vous ai données. C'est vrai, je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne suis pas un conseiller euh, euh, euh, financier. Donc, ne prenez pas mes paroles pour des paroles d'évangile. Je suis en train de partager avec vous ma pensée, mes connaissances, mon avis. Je peux, il, peut, il se peut que je me trompe sur toute la ligne. Il se peut que c'est un projet dont je suis convaincu que ça va réussir, mais qui ne réussit pas. Mais de toutes les façons, je vous ai apporté des informations. Vous aussi, prenez le temps de les vérifier. Prenez le temps de faire vos recherches sur le net. Aujourd'hui, avec le net, rien n'est caché. Vous êtes capable de savoir qui est Ivan Saltanov. Vous êtes capable de savoir, est-ce que les partenariats qu'il a tissés en Algérie et tout, les, les accords d'intention, de, de, de, tous, ces, tous ces partenaires qui donnent déjà les accords positifs de ce qu'ils pourront marcher avec vous, si c'est vraiment vrai. Et si vous êtes convaincu comme moi, alors comme moi, rejoignez ce projet. Repartez vers la personne qui vous a invité ici ce soir afin qu'ils vous disent comment faire, comment avoir le lien qui vous permettra de vous inscrire, de renseigner vos informations personnelles dans le système, de recharger votre compte avec des dollars USDT ou alors avec tout un autre moyen. Vous pouvez même utiliser la Mastercard, la carte bancaire. Oui, j'ai fait le test. C'est possible de recharger le compte avec votre carte. Et c'est facile, c'est rapide, c'est très facile. Je peux même vous conseiller de le faire. Et Une fois que vous avez rechargé votre compte, achetez votre pack d'investissement. Et, et en parlant des packs d'investissement, laissez-moi vous dire qu'actuellement, il y a encore quelques, il y a encore une belle promotion qui s'achève dans deux jours, qui consiste à ce qu'il y a trois packs d'investissement que vous pouvez acheter à l'étape 1. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, cest à que c'est juste phénoménal. Le pack de 5000 dollars, vous pouvez encore l'acheter à l'étape 1 et avoir 3 0, acheter la part à 3 0, 3 0 après la virgule. Je vous ai montré tout à l'heure la part à 2 0, mais en achetant ces parts promotionnelles-là, vous les avez à 3 0 après la virgule. C'est juste, juste impressionnant, je vous assure. C'est juste impressionnant. C'est juste fantastique. Donc, euh, très cher, profitons de ce pack, profitons de ces parts, profitons de cela parce que, voilà, regardez, avec un pack de 5 000 vous avez 5 millions de parts. Oh mon Dieu, 5 millions de parts, c'est juste, juste époustouflant, vous n'avez même pas l'idée. C'est-à-dire que, voilà, le pack de 5 dollars, le pack de, de 15 dollars vous donne 17 millions de parts, le pack de 25 dollars vous donne 40 millions de parts. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc, très cher, s'il vous plaît. C'est une occasion énorme, cette promotion énorme. Vous pouvez la profiter. Il ne reste que deux jours, deux petits jours juste. Profitez-en. Maintenant, si vos parts, si vos, vos budgets ne vous permettent pas, il y a quand même les parts de, de 100 dollars. 250 dollars, oh bof, vraiment les parts de 100 dollars, 250 dollars. Oubliez ça, très chers africains, très chers jeunes investisseurs. Oubliez ces parts de, ces packs de 100, 100 dollars, c'est pin Vous ne ferez rien avec ça. Dans ce projet, si vous n'avez pas investi, commencez au moins avec le pack de 1500 dollars. Si vous n'avez rien investi, commencez au moins avec le pack de 1500 dollars. Vous payez 50 dollars en 30 mensualités 50 dollars en 50 dollars en mensualités et vous avez au moins 1 million de parts. À partir de 1500 dollars, vous avez au moins un million de parts. Pourquoi pas prendre le pack de 2000 dollars vous, vous, vous investissez 100 100 dollars tous les mois en 20 mensualités. Donc très cher, vraiment. Il y a plusieurs packages à votre choix. J'encourage encore une fois les gens à prendre au moins le pack de 1500 dollars. Si vous pouvez aller à 2000, 3000, why not mais encore une fois, il y a cette superbe promotion, prenez ce pack de 5 000 organisez-vous dans vos calculs pour que vous puissiez respecter les 20 mensualités, ça vous fait 5 millions de parts. Mon Dieu, c'est juste, juste impressionnant, je vous assure, c'est juste impressionnant. Donc, très cher, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Euh, aujourd'hui je veux vraiment pas mettre long je voulais vous attirer votre attention vous dit très cher africain c'est cher frère africain je crois en ce projet j'ai vu ce monsieur avec les je sais pas est ce que peut-être vous voulez que je vous montre les images parce que quelqu'un dit j'entends quelqu'un qui dit mais tu es en train de dire que tu as vu ivan saltanov ou est-ce que tu as vu ivan saltanov attendez attendez je vais vous montrer je vais vous montrer quelques images de Ivan Saltanov et moi à Moscou, pour que vous compreniez que je ne vous raconte pas d'histoire. Voilà, pour que vous compreniez que je ne vous raconte pas d'histoire, euh, c'est vraiment vrai, le voici et moi, le voici, lui et moi. J'étais avec mon équipe, j'étais avec ma collaboratrice, euh, Laura Mbassa, j'étais avec ma charmante épouse. Donc, voilà, nous avons passé des jours, je l'ai vu le voici, nous avons posé, nous avons pendant trois jours, on passait toute la journée ensemble. On, on, on, on travaillait ensemble, on échangeait ensemble. Après, on allait se balader, on allait manger, on allait déjeuner. Jusqu'au soir, on se séparait généralement vers 22h, 23h. On a échangé et j'ai senti que ce monsieur veut réussir quelque chose et il pense que c'est possible avec l'Afrique. Il ne stigmatise pas l'Afrique. Il ne dit pas non, les Africains, c'est des pauvres. Les Africains n'ont pas d'argent. Les Africains ne réfléchissent pas. Les Africains, c'est la misère. Ils ne sont pas éduqués. Il dit, je pense. Regardez, vous savez, on dit très souvent, qu souvent que les Russes sont xénophobes. Mais croyez-moi. J'étais là-bas, il regardait comment, il, il, il n'a pas honte d'être de de, avec des Noirs en pleine Russie. Voilà, il était à l'aise parce qu'il dit, ce sont mes partenaires. C'est vrai, c'est des Africains, mais ce sont mes partenaires. Très cher, j'ai envie de vous dire, rejoignez franchement ce projet. Devenez de grands investisseurs, mais devenez aussi de grands partenaires. Et je profite pour vous dire que cette compagnie recrute encore des partenaires nationaux. Donc, si vous êtes hors du Cameroun, vous êtes dans un pays autre que le Cameroun et vous, devez, et vous voulez devenir partenaire national comme moi de ce projet, écrivez-moi un inbox. Je vais vous aider à devenir partenaire national. Je peux vous dire que euh, j'échange beaucoup et j'ai euh, une, une grosse considération auprès de, auprès de l'ENA et voilà. Et elle m'écoute, je lui ai fait plusieurs propositions, et d'ailleurs, elle et moi, on en a parlé de ce que si j'ai des personnes dans d'autres pays, euh, euh, hors du Cameroun, qui veulent devenir des partenaires nationaux, que je n'hésite pas, si c'est moi qui lui recommande, elle va les accepter. Donc euh, voilà, contactez-moi, je vais vous dire comment travailler pour devenir partenaire national, et je vous assure, c'est un projet qui va réussir, c'est un projet qui a beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail en tant que partenaire national. Il faut faire des présentations comme celle que je fais, il faut euh, euh, euh, mobiliser les investisseurs, c'est du travail, mais il y a une bonne rémunération derrière, il y a une, une vie de commissionnement particulière pour les partenaires nationaux, il y a des avantages, il y a un soutien de la compagnie, la compagnie nous soutient financièrement, la compagnie voilà, nous encargue de temps en temps, il y a énormément de petites surprises que la compagnie fait. Donc, encore une fois, si vous êtes hors du Cameroun et que vous voulez, vous croyez à ce projet, je vous invite à devenir partenaire national. Un, voilà, vous, vous serez parmi les pionniers. Vous savez, aujourd'hui, la compagnie recrute, mais d'ici quelques temps, ça sera fermé. Ça sera fermé. Vous ne pourrez plus avoir la possibilité de devenir partenaire national. Et en devenant partenaire national dans votre pays, vous donnez la possibilité à cette compagnie de, de, de, voilà, de se développer dans votre pays. Vous, devenez, vous donnez la possibilité à, à, à, à vos confrères dans votre euh, dans, votre pays, dans, dans votre pays de devenir membre de ce projet. Alors, je prends les questions déjà. leader, parce que je n'ai pas compris le prix de notre CGM sera combien et les concurrents vont à combien. Écoutez, pour l'instant, le prix n'est pas encore fixé définitivement. Les concurrents vendent environ à 80 dollars la pièce. Ivan Santano voudrait vendre trois fois moins. Pour l'instant, c'est des spéculations, c'est des prévisions. Le moment venu, on saura le prix exact mais Yvan Santano voudrait vendre trois fois moins cher cet appareil. Donc, vous comprendrez que sur le plan du prix, on sera, on, sera, euh, euh, plus, on sera beaucoup plus compétitif. Sur le plan de la qualité, de la technologie, de la valeur ajoutée, on sera beaucoup plus parlant. Donc, je pense que notre projet va marcher. Donc, très cher. Il reste deux jours pour profiter de cette fantastique promotion de pack de n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, rejoignez. Vous pouvez choisir, prendre le pack de 5 000 payé en 20 mensualités, ça vous fait 5 millions de parts. Imaginez 5 millions de parts que vous achetez aujourd'hui. Ça vous fait seulement 5 000 ça vous fait à peine 3 millions de francs. Mais imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, sa valeur sur les marchés boursiers. 5 millions de dollars. Vous savez ce que ça fait 5 millions de dollars Très cher. Osez aujourd'hui. Osez, s'il vous plaît. Osez parce que c'est en prenant des risques, oui, que l'on réussit à faire des choses incroyables. Est-ce qu'il y a des questions C'est le moment pour moi de prendre des questions. Si vous avez des questions, posez vos questions dans le chat. Mais euh, je vais vous donner la possibilité à vous tous de pouvoir ouvrir vos micros. Voilà, je vous ai donné la possibilité d'ouvrir vos micros et de pouvoir poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, euh, euh, voilà. Voilà. Le CGM, c'est pour une durée, c'est pour une durée. Ce n'est pas pour un seul usage, leader pacifique. C'est pour une certaine durée. Parce que quand on vous parle de, quand on parle de, de surveillance continue, continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un seul usage et vous jetez. C'est sur une certaine durée. Maintenant, ce n'est pas sur, ce n'est pas un appareil que vous achetez une fois sur un an. Il y a une durée de vie. Mais au moins, cette durée de vie-là vous permet en sorte que pendant cette durée de vie, vous contrôlez en permanence votre glycémie. Vous contrôlez en permanence votre glycémie pendant cette durée de vie. Donc, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Encore cinq minutes et ce sera la fin de ce webinaire de ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions mais rassurez-vous, le webinaire a été enregistré. Il, euh, il est diffusé actuellement en direct sur Facebook, sur notre page Facebook, et il sera disponible dès demain dans notre chaîne YouTube. Donc, euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des interventions Vous pouvez ouvrir votre micro, hein, si vous voulez dire quelque chose. Euh, je, je Bonsoir. Je, je, bonsoir. Oui. Bonsoir, leader. Oui, bonsoir, leader Pacifique. Bonsoir, l'idée Pacifique. Bonsoir. Oui, J'ai une, une question. Hein. Oui? J'aimerais savoir, lorsque notre produit va entrer sur le marché mondial, euh, quels sont les mécanismes que la société va mettre en place euh, pour faire la distribution du produit? Est-ce que euh, la société va utiliser euh, les hôpitaux? Est-ce que ça sera, ça sera les organisations et, non-gouvernementales qui seront en train de, de, de prendre les stocks et aller distribuer dans les hôpitaux ou bien il y aura des, des magasins partout. bon quelle sera la, quelles, sont, quelles seront les méthodes de distribution Ok, très bonne question, l'idée pacifique. Durant mon intervention, même, je vous ai donné quelques bribes de réponse. Je vous ai dit, il y aura le centre d'ingénierie qui va être développé à Moscou, mais il y aura dans les pays les unités de production. Il y aura déjà les pays les sites de production qui soient tels que les produits pour certains pays seront produits sur place. Alors, si c'est produit sur place, vous comprenez que c'est des partenaires. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, que moi, je veux déjà me positionner. Moi, je travaille à me positionner comme distributeur. D'ailleurs, j'ai un document de la part de la compagnie en tant que partenaire national qui me donne le privilège de distribuer ce produit. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas des hôpitaux, ce sera nous, les partenaires. On auront la possibilité, à travers des partenariats de distribution, de pouvoir redistribuer ça dans les pays. Donc, c'est nous. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il est bon d'être partenaire. Parce que en plus d'être investisseur, en étant partenaire, vous vous positionnez comme un potentiel redistributeur de ces produits, de ces produits euh, euh, euh, euh, dans, dans votre pays. Donc, à travers vous, vous pouvez ouvrir une société, vous pouvez travailler avec la compagnie pour ouvrir une société, dès que même le producteur et le revendeur maintenant aux pharmacies, aux hôpitaux, aux associations, aux organisations non gouvernementales, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de se positionner rapidement. Et ça, les visionnaires comprennent ça et rapidement commencent à œuvrer pour qu'ils soient au bon, au bon endroit, au bon moment. Est-ce qu'il y a une autre question Voilà, je reconnais dans la plat. on a dans notre salle, notre marraine, Barbara. Bonsoir à notre marraine, Barbara, qui est là. Elle est toujours là pour nous soutenir, elle est toujours là pour nous accompagner. Euh, voilà, merci beaucoup. Alors, quelqu'un pose la question, et je profite aussi pour dire bonsoir à notre grand à notre, à notre, à notre leader, à notre, voilà, notre mentor, il faut le dire ainsi, notre online, Gilles Weber. Qui est, qui est là, qui est toujours là pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous encourager. Bonsoir à lui, à travers euh, notre marraine euh, Barbara. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question de savoir. Euh, voilà. Bonsoir. Merci beaucoup, marraine. Merci. Merci. Voilà. Super. Euh, voilà, il y a quelqu'un qui pose la question de savoir euh, euh, le, le pan de 5000 à 30%. J'ai posé la doléance, mais malheureusement, euh, l'ENA m'a fait comprendre que ce n'était plus possible, la programmation avait déjà été faite, ce n'était plus possible de mettre à 30, à 30 mensualités, que ce n'était possible que pour 20 mensualités. Voilà, donc euh, ce n'est pas possible. J'ai posé la question, ce n'est qu'en 30 mensualités. Donc vraiment, même en 20 mensualités, ce n'est déjà pas mauvais. C'est vrai, en grande de mensualité, ça aurait été mieux, mais bon, ce n'est pas possible d'avoir ces, ces offres promotionnelles si y a un de mensualité. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a euh, d'autres questions? Encore euh, trois minutes et ce sera la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la... Euh, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Vous pouvez ouvrir votre micro. Et si vous voulez dire quelque chose, si vous voulez partager ou poser une question, le, le, vous pouvez ouvrir votre micro. Donc voilà, profitez, profitez de cette promotion. Euh, mercredi prochain à 20h, je serai encore là. On va parler de ce back-office, on va parler du partenariat euh, euh, mercredi prochain, on va parler de comment devenir partenaire. Je vais vous expliquer les avantages d'être partenaire, les commissions de partenaire, je vais vous dire beaucoup de choses et voilà. Et je vais même vous dire, euh, en tant que partenaire national, quels sont les enjeux derrière, vous allez comprendre que voilà, c'est bon d'être partenaire de cette compagnie, c'est bon d'accompagner ce projet, c'est bon de travailler à mobiliser les investisseurs dans le monde de ce projet. Et est-ce que vous vous imaginez, laissez-moi vous donner une piste, je vais vous expliquer ça. Imaginez que vous êtes partenaire aujourd'hui sur ce projet et que demain, après le CGM, la compagnie lance d'autres capteurs pour elle va mobiliser d'autres investisseurs. Ainsi de suite, ainsi de suite, pendant des années, à votre avis, ce réseau-là va se développer sous qui. Réfléchissez, voyez loin les frères, voyez loin les chers participants, les invités, parce que quand vous êtes un visionnaire, vous avez compris ça, vous travaillez stratégiquement. Christian Péda vient d'arriver, c'est un grand leader, c'est un grand investisseur sur bien des projets, c'est un courageux, c'est un jeune qui est condamné, à devenir milliardaire, il est condamné à devenir milliardaire aujourd'hui, il n'a pas, il est, il, est, il est sans, il est presque sans rien, mais rassurez-vous, c'est la jeunesse milliardaire, c'est les Camerounais, c'est les, Camerou les futurs milliardaires camerounais de demain, d'ici 3, 4, 5 ans, 10 ans. Lorsque vous allez le voir, vous direz, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il a investi dans ces projets-ci, il a investi dans des projets de financement participatif. C'est quelqu'un vraiment qui, qui, qui est un modèle qu'il faut suivre parce que voilà, il, il est courageux, il se sacrifie, il se prive pour pouvoir mettre son argent euh, euh, dans des projets comme ceux-ci avec l'espoir que demain, après demain, ses sacrifices, sa prise de risque lui seront payants. Donc voilà, sur ce, je, malheureusement, Christian, tu es venu à la fin du, de la présentation. Nous avons terminé, nous sommes allés depuis 20 heures. Euh, voilà, je sais que mercredi dernier, j'avais mis 21 heures. J'avoue que je me suis moi-même un peu embrouillé, mais normalement, c'est tous les mercredis à 20 heures. Oui, oui, oui. Pour la distribution des produits, il y a des droits, il y a des licences qu'il faudra procéder. Tout à fait. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Vous en saurez davantage lorsque le moment de la distribution va arriver. Ça ne va pas se faire de manière anarchique, non. La compagnie, je suis, je suis certain, va tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Elle va communiquer sur ces conditions-là, sur ces paramètres-là. Et je suis convaincu que ceux qui seront investisseurs et, et montreront une certaine capacité, une certaine compétence, une certaine expérience, une certaine surface aussi financière, parce que voilà... Distribuer ses produits, il faut avoir la capacité de pouvoir satisfaire un minimum de, de, de, de stock et d'approvisionnement du marché. De toutes les façons, il est intelligent de commencer à se positionner dès maintenant, mais de commencer surtout à se préparer dès maintenant pour pouvoir saisir ces opportunités le moment venu. Vous êtes les privilégiés, je vous en parle. Vous avez déjà une longueur d'avance par rapport à ceux qui vont arriver dans deux mois, dans cinq mois, dans un an, ou dans deux ans. Donc, commençons à nous préparer dès à présent pour pouvoir nous positionner comme des distributeurs de ce projet. Sur ce, je voudrais vous dire à vous tous, merci beaucoup d'avoir été si nombreux. Oui, vous n'êtes que dix ce soir. C'est si nombreux parce qu'il y a des jours où je me suis retrouvé avec trois personnes, avec cinq personnes, mais je sais, je sais, je sais que d'ici six mois, D'ici un an, cette salle, il y aura 100 personnes, il y aura 200 personnes et ça sera un lointain souvenir, ces jours, ou ces moments, où ces séances comme celle-ci où on n'était que quelques-uns. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. Il est 21h ici à Bafoussam au Cameroun. Rendez-vous pris pour mercredi prochain, lorsqu'il sera 20h. Le webinaire a été enregistré, vous le retrouvez sur Facebook actuellement, ou alors vous le retrouvez dès demain sur notre chaîne YouTube. Merci à vous. Saisissez, il reste deux jours pour la fin de cette promotion. Faites vos votre ici partagez le projet autour de vous. Allez-y, abonnez-vous sur la, sur la page Facebook. Partagez le, euh, cette page partout pour que le maximum de personnes entendent parler de ce projet. Ramenez du monde mercredi prochain. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous connectez pas seul. Je vous en prie. Ramenez une à deux personnes dans, euh, euh, au webinaire de mercredi prochain afin qu'on soit 20. Et, et je vous assure, si on est 20, ça va montrer qu'on croit en ce projet et on accompagne, on soutient Ivan Saltanov et toute son équipe qui travaille sur ce projet. Merci à vous tous. Ciao, ciao, bonne soirée et à mercredi prochain, lorsqu'il sera 20h au Cameroun et l'heure qu'il sera dans votre pays. Merci, bonsoir et à mercredi prochain.